La, la, la, la. -moi ton cœur. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Que faites-vous là Savez-vous que vous êtes dans la sociothèque Les inconnus ne sont pas tolérés ici. Je ne suis pas inconnue Hmm, laissez-moi voir. Je ne vous connais pas, vous êtes un inconnu. Mon cher Emile, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout, nous n'accueillons pas les barbus de cette manière-là, la sociothèque. Il faut être beaucoup plus courtois. Je vous prie, mon cher Emile, d'être un peu plus classe avec notre hôte. La politesse apporte une plus-value. Hein, il vous rendra bien la monnaie de sa pièce. Allez-y mon cher Emile, soyez moins trivial, c'est capital, et il ne manifeste apparemment pas de rancœur à votre égard. Oh non, je ne suis pas rancunier. Cher barbu, euh, êtes-vous Pépin le bref Non. Êtes-vous... Laisse-moi voir. Saint-Nicolas Non. Mais décidément, mais c'est une véritable énigme. Mais enfin mon cher Emile, regardez bien, cet œil vif, oui. ce cerveau immense, cette barbe hirsute, il s'agit bien sûr de... Car... Nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va s'attaquer quand même à un monument, Karl Marx Je ne vais pas vous parler du capital parce que vous voyez mon signé est seulement ici Ça fait trois ans que je le lis et je suis toujours pas arrivé à bout Alors j'étais un peu rassuré parce que j'ai entendu que sur France Culture il y a beaucoup de gens qui essaient de le lire Et qui n'arrivaient pas et même de très grands noms et de très grands intellectuels Je ne vous reparlerai pas non plus d'un autre bouquin euh, un peu plus, euh, je vais dire, sulfureux un peu plus dans la mouvance de Karl Marx, l'idéologue, qui est le manifeste du Parti communiste. Non, aujourd'hui je vais vous parler de quelques feuilles, c'est la préface en fait d'un ouvrage de Karl Marx qui s'appelle « Contribution à la critique de l'économie politique » et qui est paru en 1859. Euh, C'est-à-dire, quand même, quelques années avant le Capital, qui lui, est publié pour le premier livre en 1867. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ici, on retrouve... Euh, vous voyez, j'ai simplement fluoté sur le texte, euh, ça se trouve assez facilement sur le net, je vous mettrai de toute façon euh, le lien en description. J'ai simplement fluoté ce qui est vraiment essentiel, et euh, ces éléments, c'est la quintessence, le fil rouge de toute l'analyse marxiste de la société et en particulier de la société capitaliste. Alors je trouve que c'est très important pour des élèves du secondaire d'avoir en tête le modèle, finalement le modèle d'analyse qu'utilise Marx pour comprendre la société et son évolution. Et d'ailleurs Marx le dit lui-même, hein, parce qu'il le dit ici euh, au début du texte « Le résultat général auquel j'arrivais servit de fil conducteur » À mes études peut brièvement se formuler ainsi. Donc ici euh, Karl Marx nous propose vraiment le fil conducteur. Et de quoi est fait ce fil conducteur Ce fil conducteur va nous permettre de comprendre ce qu'est le matérialisme et en fin de vidéo vous saurez c'est quoi une vision matérialiste, c'est quoi le matérialisme historique comme on l'appelle. Alors pour Marx tout commence avec ce qu'on appelle les forces productives. Les forces productives, c'est à la fois des techniques, des machines, des savoir-faire et bien sûr des hommes qui vont manipuler, qui vont mettre en action ces savoir-faire et ces techniques. Et donc, on peut bien comprendre que pour Marx, il y a euh, un progrès dans la société, dans l'évolution de la société, dans l'évolution même de l'organisation de la société devrais-je dire pour être plus précis, et donc le progrès va amener au fil du temps des nouvelles techniques. Et ce sont ces techniques et le travail, l'appropriation finalement, par le travail que les hommes en font, qui vont déterminer tout le reste. Alors c'est quoi tout le reste mais ben, C'est tout. Toute la société va être conditionnée, déterminée par ça. Donc on a des techniques, on a des façons finalement de produire des choses au sein de la société. Alors ça peut être la société antique, la société féodale, la société asiatique, la société primitive. Et chaque force productive va créer, va engendrer des rapports de production. Et les rapports de production, c'est les relations entre les hommes qui sont telles qu'elles sont déterminées par les forces productives. On aura dans ces rapports de production ben simplement euh, les relations que peuvent avoir les différentes classes sociales, mais aussi euh, la distribution de la richesse, comment ça se fait au sein euh, de ces différentes classes sociales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les rapports de production. Donc j'ai des forces productives qui vont déterminer des rapports de production... Et ces rapports de production et ces forces productives forment finalement une matrice économique, ce que certains appellent l'infrastructure économique, qui va déterminer le reste de la société. Et le reste de la société, c'est à la fois les structures politiques, les façons de voir, les façons de penser, le droit, les religions, et toutes ces choses-là. Marx nous le dit très clairement, que les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques, tout ça, c'est la superstructure sociale. Et la superstructure sociale, c'est conditionné par l'infrastructure économique. Donc, infrastructure économique, les forces productives et les rapports de production qui vont engendrer, qui vont qui vont conditionner la superstructure sociale qui elle-même après va justifier finalement les rapports de production et donner du sens à tout cela. Donc c'est un renversement par rapport à notre vision classique, nous on va penser que les hommes politiques, le droit va déterminer tout le reste, mais non en fait, Marx nous dit c'est simplement des facteurs très matériels, Hein, puisque ce sont les techniques, les outils, les façons de, de les utiliser, le travail qui est derrière ça, qui va déterminer ben, cette superstructure sociale et toutes les idéologies et toutes les organisations sociales qu'on peut avoir. Donc c'est un renversement par rapport à notre vision actuelle des choses. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'agit du matérialisme historique, puisque ce sont vraiment les éléments très matériels qui vont déterminer tout le reste. Euh, Marx, là-dessus, s'oppose euh, par exemple à Max Weber. Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, lui a une vision, mais opposée à ce que Marx propose. Hein, on peut les, vraiment les opposer sur ça. Pour Weber, la culture, l'idéologie en, en fait, euh, va déterminer les structures économiques. Les protestants, euh, leur façon de penser, leur façon de, de comprendre le monde, va euh, les pousser à être de très bons euh, entrepreneurs capitalistes. Ben Marx dit l'inverse. Il nous dit, ben voilà, c'est d'abord le capitalisme qui va créer une culture euh, du capitalisme. Donc là, il y a vraiment deux modèles qui s'opposent. J'espère avoir été clair avec cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez toujours les commentaires pour poser, poser vos questions. Je vous mets quelques ressources aussi euh, dans le descriptif. Et à très bientôt sur cette chaîne, la sociothèque. Et Marx. Karl Marx. Et...